Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'un jour un conseil. Aujourd'hui, voyons ensemble comment développer l'interaction lors d'une classe virtuelle pour les cours de langue vivante. Tout commence bien entendu dès l'accueil des participants, c'est-à-dire que dès les premiers instants, avant même que la classe virtuelle ne commence, nous pouvons développer l'interaction écrite et ou orale lors de la classe virtuelle. Ça crée un échange particulier dans cette classe virtuelle qui est réellement un espace social. Quelques outils intégrés à la classe virtuelle du CNED. Nous avons donc bien sûr le chat, qui même lorsqu'une activité est lancée, une activité d'interaction orale, des élèves peuvent bien sûr interagir à l'écrit. Beaucoup d'élèves utilisent le chat pour interagir à l'écrit que de demander puis de prendre la parole. C'est parfois plus rapide et puis ça nous permet aussi d'avoir plus de retours et donc de plus interagir. On n'oubliera pas bien sûr dans les paramètres au préalable de vérifier à ce que la case publier les messages dans le chat soit bien cochée. Nous avons par ailleurs la catégorie sondage. Je l'utilise beaucoup pour lancer une activité et donc je l'utilise entre autres pour lancer chaque semaine pour la première classe virtuelle, pour les classes, une activité avec un k Et c'est ce que je voudrais vous montrer dès à présent. Vous voulez faire un k à distance C'est possible. Concrètement, comment faire Vous êtes donc dans votre espace modérateur. Vous allez partager l'écran et vous aurez pris soin en amont d'avoir déjà ouvert votre k -out. La page est donc ouverte. Et vous allez voir donc d'un point de vue modérateur, ce que cela donne, et puis également du point de vue avec le compte élève. Les élèves ont donc le code, ils auront pris soin bien sûr en amont d'avoir un téléphone ou une tablette pour jouer. Ils ont donc le code, qu'ils rentrent, ils renseignent leur nom, et la partie peut commencer. On a donc pu lancer une activité à distance pour créer une interactivité. Faire jouer les élèves à Kaout, c'est réellement une interaction. On peut très bien envisager en fait de faire créer les questions aux élèves. Pour cela, l'outil collaboratif de l'ENT, le pad. Chaque semaine, les élèves produisent les questions en amont. Elles sont intercorrigées sur le pad. Et le vendredi précédent, la classe virtuelle, je mets le tout en forme sur Caout. On peut bien sûr se servir aussi des groupes de travail, soit pour faire créer les questions aux élèves, soit pour toute autre activité d'interaction, c'est l'espace privilégié pour cette activité langagière. Merci à tous et à bientôt